Bonjour à tous, Bonjour à tous. merci beaucoup d'être connectés avec nous, il est 11h30 euh, et merci d'être connectés pour ce webinaire dédié au marquage UKCA et aux récentes annonces du gouvernement britannique. Donc, je m'appelle Lorraine Gridel, je suis pilote du projet de marquage UKCA au sein d'APAV. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Jean-Philippe Longin de la direction technique du groupe APAV et nous sommes accompagnés de nos experts Eric Marty et Emmanuel André qui pourront répondre à vos questions sur le chat. En ce qui concerne le chat, vous pouvez en effet formuler vos questions via le module de questions qui est accessible sur la droite de votre écran. Sachez qu'un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions à l'oral à la fin de cette présentation, et que si le temps ne nous permet pas de répondre à toutes vos demandes, nous y répondrons par mail rapidement. Tout au long de, ce, de cette présentation, sachez que nous allons procéder à des mini-sondages à travers un certain nombre de questions fermées donc, je vous invite à vous prêter à l'exercice et je vous en remercie par avance. Nous allons démarrer. Euh, donc, euh, comme je vous le disais, nous sommes accompagnés donc, de Jean-Philippe Longin qui interviendra pour cette présentation et nous sommes accompagnés d'Éric Marty, Emmanuel André et Vincent Maillochot, respectivement dédiés aux équipements euh, sous pression, machines et ascenseurs et EPI. Euh, donc, en termes d'avant-propos, très rapidement, sachez qu'il y a un lien vers le replay de ce webinaire vous sera transmis à l'issue de cette présentation. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Sachez également que toutes les informations que nous vous présentons sont susceptibles d'évoluer parce qu'elles sont sujettes aux annonces du gouvernement. Et sachant que vous pouvez également retrouver toutes nos actualités UKCA sur notre site internet euh, à Voilà, je passe désormais la parole à Jean-Philippe Longin et je vous souhaite une excellente présentation. Bonjour à toutes et à tous, donc euh, effectivement Jean-Philippe -Jean Longin, je prends le relais de, de, de Lorraine, euh, on, va, on va passer aller une, gros, une petite demi-heure ensemble sur les, sur les sujets de marquage CE et déclaration de conformité, il faut, bien, il faut bien intégrer les deux, les, ces deux dimensions là en passant par une étape de, de rappel des règles telles qu'elles étaient connues jusqu'à présent, et passer un petit peu de temps, puisque c'est le but du jeu, sur les nouvelles dispositions affichées par le gouvernement britannique. Alors, sur ce rappel des règles initiales, euh, je, je, qui est-ce qui change le slide Tu peux changer en passant ta souris sur l'écran, sur la droite. Ah ouais, tiens. Pourquoi je n'y arrive pas Voilà, toc. Je vais... ouais. Alors, pardon sur ce, ce, ce petit souci et je reprends le fil de, de notre affaire. Un, un, un, point, un point spécifique qui est juste une convention officielle, mais qui est quand même d'essayer d'utiliser les bons termes au bon, au bon, au bon, au bon, au bon moment. On parle d'attestation conformité. Dans le cadre de l'évaluation de conformité d'un équipement euh, soumis à une marquage CE ou marquage KCA, d'ailleurs, dans les deux cas, ça, ça fonctionne. Euh, on a deux documents qui existent, hein, qui sont l'attestation de conformité, qui est le document produit par l'organisme notifié ou le body si on est sur le marché UK. Donc, le vocable, c'est attestation de conformité et euh, versus le, le document de déclaration de conformité qui, lui, est le document produit par le fabricant qui s'appuie ou pas, selon les modules, sur l'attestation de conformité qu'a prévu l'organisme. Il est quand même important de garder à l'esprit qu'on parle d'attestation quand il s'agit de la tierce partie, et on parle de déclaration quand il s'agit du fabricant. Voilà. Alors, autre, euh, autre élément de, de, de rappel, euh, que l'on a essayé de synthétiser sur, sur ce tableau-là, euh, pour peut-être certains d'entre vous qui avaient participé au webinaire précédent, ben, on, on était sur, sur la description du schéma qui apparaît tel qu'ici, qui, grosso modo, on va le faire très rapidement, dit que jusqu'au 31-12-2022, le marché UK pouvait être irrigué avec des équipements qui étaient conformes aux réglementations britanniques et au marquage UKCA, bien évidemment, et le CE était accepté encore jusqu'au 31-12-2022. Ça, c'était les dispositions jusqu'à présent. Au 1er janvier 2023, le CE était plus possible et euh, le marquage UKCA était le seul obligatoire. Vous verrez que ce, ce rouge marquage CE, euh, seulement, seulement euh, marquage CE plus possible, euh, souffre de quelques, de quelques bémols qui sont l'objet justement de, de, de, des évolutions du gouvernement. Je redis également aussi... Pardon, je redis également aussi qu'en euh, termes de disposition, on était bien sûr des logiques où les, les prescriptions UKCA sont équivalentes aux prescriptions CE. Ça, c'est ce qu'on s'était dit il y a quelques mois et ça reste vrai et c'est toujours vrai. Et que les équipements pouvaient avoir le double marquage, ça reste vrai et ça peut arranger certaines fois certaines organisations de production, je pense et puis que euh, l'autocertification qui existe sur certaines directives avec un fabricant qui est autonome pour déclarer la conformité de son produit reste vraie aussi pour le, pour le marché britannique. Donc, Il faut garder ces, ces, ces notions chapeau à l'esprit, notamment sur le fait que les dispositions techniques euh, britanniques et les dispositions techniques des directives européennes sont aujourd'hui équivalentes à tel point, vous allez le voir, que, que l'État britannique a même considéré qu'on pouvait s'appuyer sur les attestations CE pour faire du marquage ou caissier. Donc, c'est ce qu'on va voir là maintenant sur les nouvelles dispositions. Euh, les nouvelles dispositions, euh, elles, apparaissent, elles apparaissent à l'écran sous, sous, sous forme de, de, de tête de chapitre. Alors, euh, je ne suis pas dans le secret de, de, du gouvernement britannique, mais il y, y, a, y a eu un peu une levée de bouclier de, des opérateurs qui ont constaté, et c'est normal, que le marquage ou caissier, de toute façon, il n'était pas forcément gratuit et que ça représentait une charge pour vous, les fabricants qui deviez vous y conformer et que, in fine, euh, c'était susceptible d'augmenter un peu les coûts de conformité des équipements sans forcément avoir effectivement une grosse valeur ajoutée en matière de, de, de, de, de, de, en matière de conformité à la sécurité. Donc, euh, possibilité d'utiliser des activités d'évaluation de la conformité pour le marquage CE achevé avant le 31-12-2022. Donc là, ça c'est le point essentiel, enfin c'est un des points essentiels qu'il faut que nous partagions, c'est que si nous sommes dans la logique de l'évaluation d'un équipement, d'un équipement quel qu'il soit, qu'il passe par des évaluations avec une partie conception et une partie fabrication, ou qu'il s'agisse d'une évaluation selon les modules de l'assurance qualité, eh bien tous les équipements qui bénéficient d'une attestation de conformité, donc je parle bien d'attestation tierce partie, conformité aux exigences de la directive équipement sous pression, et cette conformité produite avant le 31-12-2022 peut servir à la production du marquage UKCA en fabrication pendant au moins cinq ans. Donc, toutes les attestations, alors l'exercice est un peu théorique parce que 31-12 plus 5, ça fait 31-12-2027, Maintenant, si vous avez une attestation en question, une attestation de conception ou une attestation d'approbation du système qualité qui daterait de juillet 2022, eh bien, euh, juillet 2022 plus 5 ans, ça fait juillet, juillet 2027. Donc, l'échéance du 31-12-2027 est une échéance au plus tard et, et qu'il faut gérer euh, autant que faire se peut. Alors, on, le re, on se le redira aussi entre nous, on est bien en train de décrire des dispositions transitoires qui sont des plans B. Le plan A restant, bien évidemment, euh, le marquage UKCA en, en, en, bonne, en, bonne, en bonne forme. C'est ce qu'on verra sur le slide qu'affiche Lorraine. On va revenir au slide précédent. Donc, euh, autre élément important, pas d'exigence de retester les produits déjà en stock. Donc Les produits en stock qui sont considérés comme étant déjà marqués, formellement, sont considérés comme déjà mis sur le marché UK. Et euh, il y a une logique d'éviter de, de, de, de, le réétiquetage de ces produits et d'éviter le, le, le, le repasser par la case, de rajouter une étiquette euh, UKCA sur ces produits qui seraient marqués euh, déjà CE à l'évidence. Les pièces détachées, là aussi un cas particulier, toutes les pièces venant sur le sol britannique après le 1er janvier 2023 dans l'optique de réparer, remplacer et assurer la maintenance d'un équipement ou d'un ensemble qui a déjà été euh, mis sur le marché mis en, en, en exploitation, peuvent être euh, installés sur cet équipement en vue de sa réparation, son remplacement et, et, et ou sa maintenance. Alors euh, Et dernier, dernier, dernier dispositif aussi, la position du marquage UKCA par les fabricants. Donc, possibilité pour les fabricants d'apposer eux-mêmes leur marquage UKCA. Je dirais presque là, pour le coup, rien de nouveau dans le sens où euh, il existait déjà des dispositions euh, dans ce sens-là sur l'autocertification. Là où il y a du nouveau, c'est que si on prend l'exemple du module H, par exemple, qui est un module d'évaluation du système qualité du fabricant qui lui permet de produire le marquage CE, s'agissant d'un module H pour la PED, ce fabricant il a une attestation de conformité de son système d'organisation qualité selon le module H qui est antérieure au 31-12-2022, il peut s'appuyer sur l'approbation la, de son système qualité au titre du CE pour produire une déclaration de conformité au titre du KCA. C'est une autre façon d'exprimer ce que dit la première puce et qui est, euh, qui est une opportunité de, de, de, de, fac, de facilitation à la position du marquage UKCA jusqu'au 31-12-2027 au maximum, et pour tous les cas où l'attestation de conformité a été produite avant le 31-12-2022. Alors, sur, le, sur le, les dispositions un petit peu, un petit peu revues à l'échelle macro, une autre façon de les reformuler par rapport à ce que je, vous, je viens d'évoquer, euh, attestation CE émise avant le 31-12, valable jusqu'à leur date d'expiration. Alors, la phrase est, est, est comprimée, mais elle, elle, elle dit ce que je viens d'expliquer, de, à savoir que, un fabricant qui a besoin de faire du marquage UKCA parce qu'il va sur le marqué, marché UK ou qu'il va aussi sur le marquage UKCA, puisque ne perdez pas de vue qu'on a aussi la possibilité du double marquage qui existe. Donc, dans cette situation-là, ce fabricant disposant d'attestations produites par son ON pour valider la conception ou valider son système qualité, eh bien, ce fabricant peut s'appuyer sur ces attestations-là pour produire le marquage UKCA je dirais sans autre forme de procès. Et quand je dis sans autre forme de procès, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a la possibilité de produire du marquage CE pour la PED, il a aussi la possibilité de produire du marquage UKCA pour le marché britannique, et donc de, de quelque part apposer le double marquage. Tout en rappelant la première puce qui apparaît sur le slide ici, avant toute chose, il est recommandé de privilégier le marquage UKCA. Bien évidemment, euh, la voie royale, c'est celle-ci. Euh, dans le sens où aujourd'hui euh, si vous êtes engagé si vous avez des dispositions si tout est en place si euh, vos, vous êtes dans des directives qui sont en logique auto-certification et que vous êtes absolument clean par rapport au CE, vous ne faites pas de souci. vous êtes absolument clean pour faire du marquage du donc ce dont on est en train de parler là, qui sont des dispositions transitoires que propose le, le marché britannique, c'est pour j'allais dire, un petit peu euh, mettre à disposition des plans B, voire des plans C dans certains cas, pour permettre à certains qui ne sont pas encore complètement prêts de, de, de, de s'en sortir malgré tout et de continuer de fonctionner. Donc, ce qui est encadré, c'est ce que je viens d'évoquer déjà une, une première fois, possibilité d'apposer le marquage UKCA sur la base de l'attestation CE en cours de validité et jusqu'à l'expiration de la validité de cette attestation, Prenons le cas des attestations de conception euh, CE de, de, de, de la directive équipement sous pression qui doivent être renouvelées euh, tous les 10 ans. Ben, si est, euh, la première a été produite en 2021, on va dire que l'attestation court jusqu'en 2031 et donc on va largement couvrir la période jusqu'en 31/12 2027 À l'horizon du 31-12-2027, il ne sera plus possible d'utiliser cette attestation et il faudra avoir basculé sur un système Full UK System. Donc ça, c'est si l'attestation est valable, elle a été délivrée par un ON puisqu'il s'agit d'une attestation et émise avant le 31-12-2022. Avec le point de vigilance aussi qui, qui, qui apparaît, c'est que si ces attestations sont évolues et donc ont on, on, on, on, une mise à jour qui soit postérieure au 31-12-2022, vigilance, ces, ces mises à jour-là entraînent quelque part euh, le, le fait de faire tomber la possibilité, puisque ça veut dire que c'est une attestation qui aura été révisée pour, par exemple, ajouter une option, ajouter un procédé de soudage, ajouter une, euh, différents dispositifs de protection pour les machines. Et donc, dans ce cadre-là, euh, cette, cette option-là tombe de fait. Et donc, dans cette situation où on peut s'appuyer sur les attestations de conformité UKCE, euh, pour produire du marquage UKCA, eh bien, euh, le, le, le, on, il est possible d'établir la déclaration de conformité UKCA. C'est la responsabilité du fabricant. Il faut que sur cette déclaration, il mentionne l'attestation CE correspondante. Euh, et elle doit être jointe à, à, la, à la déclaration de conformité CE. Et euh, on aura donc un équipement qui va partir avec la déclaration UKCA et la déclaration CE, et donc quelque part aussi avec le, le, le, une logique de double, de double marquage. Le sujet autodéclaration, je l'ai évoqué, euh, bah l'autodéclaration est possible, donc là, strictement rien de changé, et le gouvernement n'a pas apporté de modification. Euh, ensuite, euh, petite option aussi sur le marquage UK-ENI. Euh, pour, les, pour, les, pour la, partie, euh, la partie des îles britanniques qui est encore dans l'Europe donc là, rien ne changé, pas de disposition particulière il euh, y a bien le UKNI pour les britanniques qui veulent aller sur le marché irlandais et les européens continuent de fournir du CE donc euh, pour les fabricants européens euh, pas, de, pas de disposition particulière donc euh, on va passer à la Diapo suivante, Lorraine, et puis je vais, je, vais, je vais accélérer un petit peu parce que le, le, le temps tourne, pardon. Euh, alors, sur les pièces d'étagères et les composants, euh, c'est UKCA de principe, mais il y a une exception pour le marquage CE. Donc, bien évidemment, il faut plutôt pour, pour privilégier les composants UKCA. Euh, on peut euh, utiliser des composants CE dans les cas qui sont décrits, euh, décrits ci dessous. Donc l'ensemble en question, alors en, il faut prendre ensemble dans une logique de, de, de, de, de, de global. ça vaut pour récipients, ça vaut pour machines, ça vaut pour dispositifs médicaux globaux. Donc ces ensembles ont été placés sur le marché avant le 31-12. Sur la base de son attestation CE délivrée avant le 31-12-2022, cet ensemble pourra être réparé avec des pièces marquées CE pendant, j dire, pendant un certain temps, et au moins pour les cinq ans qui viennent, euh, on pourra continuer de le réparer avec des, des, des, des, des, des composants qui sont marqués CE. Je pense que de toute façon, c'est une option qui va mécaniquement tarir, puisqu'on va progressivement aller vers des équipements qui auront au, au, au, au mieux, euh, enfin au pire, le marquage UKCA et au mieux le, doux, le marquage CE et UKCA. La slide d'après. Alors. C'est la synthèse de ce qu'on vient de se dire et c'est en différence avec ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc Jusqu'au 31-12-2022, entre le slide à l'initial et celui-ci, pas de changement. Au-delà du 31-12-2027 en bas de la, de, de la diapo, hein, le, le, la bandeau, le bandeau bleu et la, li, la ligne du temps, au-delà du 31-12-2027, le marquage, le marquage CE ne sera d'aucune utilité, ni pour les, les équipements qui sont marqués CE, ni pour les attestations qui auraient été produites à cette occasion-là. Donc, de toute façon, à l'horizon de 2027, c'est du marquage UKCA dans tous les, dans, dans tous les cas. Euh, entre deux, eh bien, on a les dispositions qu'on vient d'évoquer. Qu le marquage CE, c'est le bandeau bleu sous la ligne du temps. Marquage CE non applicable, conformité UKCA possible sur la base des attestations CE. Donc, dans la période de tir entre 2022 et 2027, d'une manière générale, le CE n'est plus possible aux exceptions près qu'on a vues précédemment. Et que, par contre, dans cette période-là, on peut utiliser les attestations CE pour produire du marquage UKCA. Donc, grosso modo, sans, sans, sans le dire très fort, euh, ça veut quelque part dire que les dispositions euh, appliquées au titre du CE vont bien pour le marquage UKCA et qu'en termes d'affichage, il faut, euh, parce que Brexit oblige. Il faut, il faut, il faut un marquage UKCA, mais qui est avec un contenu technique et des méthodes d'évaluation qui sont exactement les mêmes que celles qu'il y avait en, dans l'Europe. Euh, voilà. Et donc alors, un, un tout petit zoom aussi important euh, pour les fabricants qui sont connectés et qui sont concernés, concernés par la directive équipement sous pression ou la directive récipient à pression simple. Il y a un ennui de plus pour cette directive-là qui relève de. Qui relève de la, la, la, la, la, la validité des qualifications de soudeurs, qualification des modes opératoires et certification du personnel. Donc le, le, le gouvernement britannique, dans sa générosité finalement, a considéré que pour les CUMOS, bien, les approbations des CUMOS réalisées au titre de la PED pouvaient courait au, enfin, pouvait servir aussi pour produire du marquage UKCA jusqu'au 31 décembre 2027. Donc grosso modo. Toutes les QMOS que vous avez, fabricants européens, qui faites de la PED, eh il y a à les faire approuver d'ici l'horizon 2027, mais vous pouvez vous en servir si elles sont approuvées au titre de la PED. Les QS, les qualifications de soudeurs, c'est la même logique, à la différence près qu'on euh, a bien la même échéance du 31-12-2027, mais sauf erreur de ma part, il n'y a pas de QS produite au titre de la PED qui ne soit pas renouvelée avant euh, l'échéance de deux ans ou trois ans. Donc, euh, les QS peuvent être utilisés là aussi, dès lors qu'elles sont approuvées pour la PED et qu'elles ont une durée de validité en, enveloppée dans le 31-12-2027. Certification du personnel CND, qui était un vrai sujet un peu, un peu, un peu, un peu, un peu poil à gratter pour le coup. Euh, donc, les personnels de CND qui sont approuvés au titre de la PED, euh, prenons le cas des, des, des Français avec la certification coffrant, Certification coffrant qui est renouvelée tous les cinq ans. Donc, prenez un personnel de CND qui acquiert sa certification coffrant le 31 décembre 2022, Eh bien il est tranquille jusqu'au 31 décembre 2027. C'est jusqu'au renouvellement et au plus tard, au 31-12-2027. Et le conseil que nous pouvons formuler, euh, c'est de, de, de, de profiter de cette période pour basculer le plus vite possible avec des dispositions CUMOS-QS et personnel CND, euh, qui soit conforme aux dispositions UK. Il y a un geste administratif à faire, on va dire, hein, qui n'est pas, euh, pas un geste technique extrêmement complexe, mais au moins ça permet d'avoir le, le, le, le sujet réglé une bonne fois pour toutes et de ne plus être embêté. Et de, et de le traiter, à notre sens, non pas au cas par cas, mais de le traiter une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire de enfin, faire approuver l'ensemble des cumos dont le fabricant a besoin pour, euh, pour fabriquer ses, ses, ses équipements. Voilà. Alors les marquages, euh, là aussi, euh, rapidement, si, si, si on est dans une logique d'un équipement qui, pour lequel le fabricant est seul, c'est la partie de gauche pour produire le marquage UKCA, et eh bien l'équipement sera marqué CE au titre du 0,060. Par exemple, euh, Cocorico, c'est le numéro d'APAV, mais le fabricant pourra imposer euh, le marquage UKCA. Euh, marquage UKCA, et sans mentionner euh, d'organisme. Et puis, dans, le, dans, le deux, dans les cas 2 à droite du slide, si cette fois, il y a l'intervention d'un approved body, soit c'est une intervention dédiée pour faire du marquage UKCA, et là, on est dans la logique du, de, du cas du milieu où l'équipement sera marqué UKCA exclusivement avec le numéro d'approbation. Appro, Donc là, dans le cas présent, c'est LRQA avec lequel le APAP fonctionne. Et puis, si on est dans une logique de double marquage avec un équipement, une machine euh, ou un ascenseur qui serait à la fois con, enfin, mis sur, enfin, potentiellement mis sur le marché CE et potentiellement mis sur le marché UK, eh bien double marquage avec les deux organismes, euh, ben là typiquement le 0060 pour APAV et le 0038 pour LRQA en tant que numéro de proof de body. Ne cherchez pas le numéro 0038 dans la liste des Notified Body Européens, il n'existe plus. Voilà. Et là, maintenant, pour, pour, pour terminer, euh, quelques mots sur, sur l'accompagnement la, sur et sur, euh, sur euh, ce que nous nous étions déjà dit, et pardon pour ceux qui étaient déjà euh, là au, au webinaire précédent, mais que APAV bah, prépare et accompagne le mouvement et essaye d'être au plus près de, de, de ses clients, même si pour le moment euh, les dispositions ne sont pas forcément toutes euh, parfaitement claires et changent un petit peu avec le temps. Mais on suit au plus près euh, ces éléments-là, notamment avec euh, nos, nos partenaires et nos amis de, de LRQA qui sont directement en contact avec les autorités britanniques. Donc nous avons aujourd'hui un approved body pour tout ce qui relève des équipements de protection individuelle. Donc là, c'est notre filiale en Angleterre qui est qui « est approved body » pour cela. Pour toutes les autres directives pour lesquelles nous sommes notifiés, eh bien, nous fonctionnons en partenariat avec euh, LRQA, euh, dans le sens où euh, APAF réalise le job d'évaluation et LRQA pro, réalise l'approbation au titre du système britannique. Et dans, dans ce mode de fonctionnement-là, bah, c'est ce qui apparaissait en, en, en haut du slide, nous sommes, euh, on va dire, guichet unique pour euh, traiter à la fois du marquage CE et du marquage UKCA et potentiellement du marquage UKCA qui vient se greffer sur le marquage CE déjà existant. Voilà. Donc, euh, je suis à peu près au bout de la présentation. Pardon, euh, on n'aura peut-être pas beaucoup, enfin, c'est pas on aura peut-être, on n'aura pas forcément beaucoup de temps pour, pour, quelques, pour des questions. On peut en prendre quelques-unes, euh, Lorraine mais quoi qu'il en soit, comme, comme, comme Lorraine vous l'a dit, et nous, enregistrons, euh, nous enregistrons les questions qui auront été posées dans le chat. Et euh, nous nous répondrons par mail ou, pour, ou prendrons contact avec vous euh, pour apporter réponse à toutes les questions que vous, euh, que vous avez posées. Merci beaucoup Jean-Philippe. En effet, il y a un, un certain nombre de questions qui ont été posées sur le chat. Euh, donc, je vais commencer par la, par la première qui est arrivée. Les modules qualité D et D1 peuvent-ils être utilisés jusqu'à expiration, ou 2027, le plus tôt des deux, sans être certifiés UKCA et sans appliquer les exigences UKCA Ou bien, parlons-nous uniquement des modules B Alors, on parle des deux. On parlait bien du B et du. on parlait bien aussi des modules assurance qualité. Euh, donc, le B, euh, B conception, B fabrication, c'est peut-être un fabricant d'équipements sous pression là, qui, qui, qui pose la question. Euh, c'est dans cette, cette famille-là de directives que le, le sujet est le plus prégnant mais euh, pour ce qui est de la conception, je redis ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le fabricant pourra s'appuyer sur la conception validée au titre du CE pour considérer que de fait, la conception est approuvée au titre de l'UKCA pour autant que l'attestation soit valable et euh, jusqu'au 31-12-2027 je ne reviens pas dessus et produire un module F ou, ou un module D pour euh, produire le marquage, la déclaration de conformité, euh, c'est. Pour ce qui est des attestations d'approbation de, de, de système qualité, c'est la même logique. Pour autant que l'approbation du système qualité du fabricant euh, soit réalisée au titre de la PED par un Notified Body, que cette attestation soit valable dans la période, ne dépasse pas le 31-12-2027, le fabricant pourra utiliser. L'approbation, l'attestation de conformité produite par le notified body pour produire lui sa déclaration de conformité UKCA. Je rajoute, je rajoute juste un petit commentaire, c'est que globalement, pour ce qui est de la pression, de la directive pression, les approbations de système qualité sur fait de ma part sont à renouveler tous les trois ans. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas bénéficier des cinq ans. Euh, ce qui n'est pas, en, enfin, pas vrai en machine ascenseur puisqu'on a la possibilité d'aller jusqu'à 5 ans. Donc ça, ça dépend des directives, mais la mécanique reste la même. C'est jusqu'au renouvellement de l'attestation, je peux m'en servir et au pire au 31-12-2027. Enfin au pire, au plus loin au 31-12-2027, pardon. Pire est peut-être pas le bon, le bon adjectif. Merci Jean-Philippe, on va passer à la question suivante. Les produits en stock ne sont pas à retester, mais de quel stock parle-t-on S'agit-il du stock sur le marché UK ou le stock fournisseur sur le marché CE C'est uniformément l'un ou l'autre. Donc à partir du moment où les équipements ont été considérés mis sur le marché, et donc peuvent être mis à disposition et utilisé pour, euh, réparer, euh, oui, pour réparer, maintenir des, des équipements qui auraient déjà été mis sur le marché. Alors ça, ça fait partie des sujets. S'il si y a plusieurs questions de ce style-là, euh, Lorraine, qu'il faudra que nous regardions bien dans le détail parce que d'une directive à l'autre et en fonction des conditions, euh, les choses peuvent se compliquer un peu. Là, on parle exclusivement des grands principes. Il euh, y a, a peut-être quelques points de, de, de détails particuliers à regarder. Et méfiance du détail, vous savez bien euh, où, où se cache le diable généralement. Quoi. Merci beaucoup. Il y a une autre question aussi par rapport au numéro de Proof Body, euh, il y a, qui témoigne peut-être d'une petite confusion. Euh, donc La question est, quel numéro de Proof Body devons-nous devons utiliser sur la plaque et sur la déclaration UKCA donc, en fait, j'imagine que le numéro d'approve body ne peut être mentionné que dès lors qu'il y a eu un acte, un approve body. de prove body qui est intervenu, oui. Voilà. voilà. Mais alors, je, je, alors peut-être que se cache derrière cette question, euh, la question d'utiliser, par exemple, les modules d'assurance qualité, comme on vient de le voir avec la question précédente, la déclaration de conformité du fabricant devra mentionner l'attestation euh, sur laquelle il s'est appuyé pour produire sa déclaration de conformité UKCA. Merci beaucoup. Je vais essayer de passer aux questions qui ont eu un certain nombre de succès. Euh, et une autre question qui concerne les catégories de produits concernés par le marquage. Une chose n'est toujours pas claire pour moi, qui est concerné par ce marquage Y a-t-il des catégories spécifiques de produits ou de technologies Non. Euh, grosso modo, il faut retenir que tous les équipements qui sont soumis à marquage CE en Europe sont soumis à marquage UKCA au Royaume-Uni. Euh, il y a quelques petites subtilités euh, par, par, par directive liées à euh, par la pénurie d'équipements, mais au côté extrêmement critique. Hein, le, le, sur certains dispositifs médicaux, les, Anglais, enfin, les Britanniques pardon, avaient déjà bien constaté qu'il euh, ne c'est pas juste de claquer dans, le, dans les doigts pour avoir un marquage ce sur euh, certains équipements euh, extrêmement sophistiqués du monde médical, Donc, qui avaient avait toléré des, des, des, des subtilités. Mais globalement, Retenons que tout ce qui est soumis à marquage CE en Europe est soumis à marquage UKCA en Grande-Bretagne. Et dans 99% des cas, ça marche. Il faut juste faire attention qu'effectivement, il y a 1% qui peut être un peu piégeant. sur certains, Pas piégeant, pas mais à vigiler sur des cas particuliers de, de dispositifs médicaux. Enfin J'ai au moins ce cas-là à l'esprit, mais, mais globalement, la basse tension, la compatibilité électromagnétique, la texte, les, les, les ascenseurs, les machines, les produits de construction, les équipements sous pression, les récipients à pression simple et tout ce que je n'ai pas cité, qui sont soumis à marquage CE parce qu'il y a une directive, seront soumis à marquage UKCIE aussi de l'autre côté. Merci beaucoup. Et en ne perdant pas de pardon je le redis, mais en perdant pas de aussi la possibilité du double marquage. Je, je, on se l'était déjà dit euh, la dernière fois, je, ça reste vrai, et ça reste peut-être, euh, suivant les produits, suivant vos organisations de production, euh, les fabricants, ça peut être intéressant de finalement pas s'embêter pour le moment, et d'avoir qu'une seule, qu seule chaîne, quelque part, et de pouvoir apposer le double marquage. C'est sûrement, sûrement la, la, la, la, le système le plus simple, un peu comme on le voit aujourd'hui sur les dispositifs euh, électriques qu'on achète, nos PC, nos magnétoscopes, qui, qui par moment euh, ont, ont, ont plusieurs marquages, ben ils en auront un de plus, qui est le marquage du cassier, mais ça évite de, de, de devoir déguiller, avant de lancer en fab, si l'équipement va partir en Europe ou, ou en UK. Alors, hormis, si on est dans la situation d'un équipement dédié, euh, si on fabrique un ascenseur pour une tour de la city, c'est clair que là on sait parfaitement bien où il va et ce que je viens de dire tombe un peu euh, enfin perd, perd complètement de son intérêt. Merci Jean-Philippe. On a une autre question euh, par rapport à euh, des, des éléments euh, qui composent un ensemble. Donc pour nos produits, nous avons besoin de fonderies. Pouvons-nous passer notre certification UKCA avec des certifications CE de nos fournisseurs euh, je, je, je vais dire joker, on va regarder dans le détail, euh, parce que non, ce, qui me fait, ce qui me fait douter, c'est fonderie. Euh, si c'est un carter de machine si c'est euh, un corps de robinet c'est pas des équipements qui sont soumis à marquage en tant que tel, c'est des composants qui, qui vont fabriquer un équipement sous pression ou une machine mais en tant que tel, ils sont pas soumis à une conformité quelconque Enfin, il n'y a pas de marquage sur ces équipements là Alors, peut-être que je suis complètement à côté du sujet c'est pour ça que on, on se la garde sous le coude, c si tu veux bien et et, et bien, on répondra à tous les gens qui ont ce style de questions en, en regardant en détail parce que je, la réponse pourrait être un petit peu à côté du, de, de, de la situation. Très bien. Euh, en ce qui concerne les USP, quelles sont les exigences pour la qualification des fabricants de matières premières Alors à, oui, effectivement, on a oublié, enfin pas on a oublié, mais on n'a pas fait de mention. Euh, Aujourd'hui, les fabricants de matières premières, euh, enfin le système le système qui marche pour la PED vaut aussi pour les Anglais à court terme, et ce au moins pour les cinq ans qui viennent. Les Anglais ont bien enfin les Britanniques, pardon, excusez moi, c'est plus large que les Anglais, les Britanniques ont bien compris qu'aujourd'hui, disposer d'un système qualité du fabricant de matériaux approuvé par un organisme établi dans les îles britanniques, c'était compliqué, voire très compliqué, voire impossible. Donc aujourd'hui, c'est euh, utilisation du système européen et ce, jusqu'à nouvel ordre. Donc je, je suis un peu prudent parce que peut-être que le nouvel ordre pourrait arriver un peu plus vite que prévu, mais pour le moment, euh, au, au mieux pour les trois ans et au pire pour les cinq ans qui viennent, euh, on peut fonctionner avec les approbations telles qu'on les manageait pour le, pour le, pour le CE. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Euh, malheureusement, on va être obligé de clôturer cette session. Donc, si nous n'avons pas pu avoir le temps de répondre à votre question, ne, ne vous inquiétez pas, nous allons vous y répondre par mail. Euh, nous vous remercions de votre participation et de vos questions. N'hésitez pas à répondre aux petites questions de sondage qui vous ont été envoyées pendant cette, cette présentation, afin que nous puissions évidemment vous recontacter. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée, à très bientôt.